Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires en Pologne, en Lituanie et ailleurs pour faire la guerre aux Russes. La France n'est pas une nation occidentale au sens de l'Occident tel que le comprennent les États-Unis d'Amérique, qui inclut des Occidentaux aussi peu convaincants que les Japonais. Nous sommes une nation universaliste, présente sur les cinq continents. Notre plus longue frontière est avec le Brésil et non avec l'Allemagne. Par conséquent, la France doit être le pivot d'une nouvelle alliance mondiale, alter -mondialiste, dont l'unique objet serait le respect de la souveraineté des peuples et l'application des conventions et des normes de l'OIT et de l'ONU, qui est la seule référence du droit international qui est préalable à l'usage de la force, tandis que maintenant, on use de la force d'abord et on discute après. Il faut se cramponner à ce principe politique. La France peut le faire. Nous sommes membres du Conseil de sécurité et nous sommes présents sur les cinq continents. Donc nous pouvons le faire.